Bandeko balandia, les bandeko les avertis, les avertis, les avertis, Bosolo, comme bon tous les week-ends, le avertis, les avertis, na Parole les Yeshua, na Sengi na yo to soza vous émission, la chaîne, politique. Pourquoi Puisque vous chaîne, vous le une chaîne, chaîne, vous le une chaîne, monde entier une ba ba profiter na yango chaîne, chaîne, na na comme l'abîme, comprendre que vous le la chaîne, dans la chaîne YouTube. pourquoi? Puisque vous avez pour les avertis, et vous que vous avez dit que vous avez que vous avez vous avez que vous avez que vous avez que que que vous et ça, réellement, une mission, oh, tu vois, sans que nous ayons des mots difficiles, sans que nous ayons des complications, il y a la philosophie, il y a théologie, mais tu vois, réellement, la parole pure, il y a l'évangile simple, oh, nous ne sommes pas compris. Mais on dit que le thème, il y a la prière, la prière, l'osambo. sambo. Tu as deux points, le sambo est commis fonds fond des commerces. La prière devient un fond de commerce. Bon, go comprendre titre où na na yango, où pour comprendre le titre, il décortiquer. Pour comprendre ce que nous dans comprendre ce que Souvent, personnellement, je ne suis Et pendant que pas là, ne je je ne pas ceux so qui vont comprendre, c'est Botuna. Ceux so qui vont attendre, c'est que tout beau juste tempé à côté n'a-t-on répondre bino beau comprendre qu'à côté beau na les sous sous puisque ça ne sert à rien ce que tous les coupeurs sont mal balancés mais balique au tala balique au commenter mais vous êtes que vous comprenez ça arrive qu'on a na nos questions avant de comment que tout est balé aujourd'hui on a qui m'a cambouté il y a des gens qui comprennent il y a d'autres qui ne comprennent pas or la Bible nous dit qu'il y a d'autres gens qui sont lents à comprendre bah comprenons malin malem, mais donc tous les pêcheurs doivent avoir patience puisque patience ils allent l'un il y a fruit n'est-ce pas il il y e, e e a un peu de encouragé de de que Soko Tali na katia milieu ba ya francophone, ya lingala, ya anglophone, c'est pas. Au ke ba pasteur baza tellement ébelé. tellement ébellé. Ça exercice existe a place au vendi. YouTube.com par exemple. Beta Komboya pasteur, hein pasteur. Beta donc ça dit le mot pasteur, ou bien le nom pasteur. Au et comme je suis pasteur, ils dans YouTube. Mais si on suis pasteur, ouais, non, dénoncé dans chaîne, Pourquoi? Puisque, l'homme, en général, Soki qui est ok, si je suis en train de me faire croire, je suis en ne je ne je ne sais pas, je je ne sais pas, ne tendance à mais ce qui est placement, normal, bureau normal, Bible, les anangoana, Bénétibissos, c'est un studio, c'est un baffle, tout ça. C'est-à-dire que c'est qui a été un faut que tu dans mur, donc avec un grand homme de Dieu entre guillemets. Après, on a vraiment moni qui est un moni qui est un moni façon que le moni est un est est ba